Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver l'ami du petit-déjeuner, <rire> l'ami GLG. <t 'en> bonjour à tous c'est GLG je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du geek on se retrouve deux fois par semaine tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high tech smartphones, films et séries télé et des reviews à venir bien évidemment bye GLG l'ami du petit déjeuner oui et toute la journée en replay Ouh, c'est dur ce matin. Bah oui, parce qu'il y avait live hier soir de 11h à minuit. <rire> voilà. Mais ça va, c'est pas mal. C'est vrai que c'était un peu dur. Hein. On a fait, euh, j'ai fait un mois de boulot en 13 jours. <rire> C'était un peu tendu. Nico, il est au bout du rouleau. Mais il est content. Parce il me dit, voilà, c'est que ça porte ses fruits. On, on a beaucoup bossé. Il y a eu beaucoup de reviews. Il y a eu pas mal de trucs. tout. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, allez, on commence l'émission comme toujours avec une spéciale dédicace. Je rappelle, la seule émission qui tourne au café. Plus vous nous offrez de café, plus il y aura d'émissions. Par exemple, déjà au mois de septembre, on a déjà validé deux émissions par semaine. Oui, tous les mardis et vendredis. Il nous reste 20% de l'objectif. Ça veut dire qu'un petit café, un euro par ci, un euro par là. Et on pourrait peut-être arriver au palier suivant. Et dans ce cas... Je m'y engage, puisque à chaque fois, euh, je suis mes engagements. Si on atteint le palier suivant, le mois prochain, toutes les semaines, il n'y aura pas non deux émissions, mais trois émissions. Et comme tu es en train de te dire, oui, mais alors ça fait peut-être un peu trop, il y aura une émission le lundi, une émission le vendredi. Ou jeudi, on verra en fonction des news Je vais aviser un petit peu Et il y aura un live tous les mercredis Entre 18h et 19h Avec des sujets d'actualité On pourra parler de tout, de rien C'était quand même plutôt sympathique Et sur moi j'ai pas mal de sujets, de petits sujets Qui font un titre putaclic Et ensuite on pourra parler de tout, de rien Tous les mercredis entre 18h et 19h Ça dépend que de vous Moi j'ai bien envie d'essayer ça Puisque... Euh... Il me reste, j'ai acheté de l'énergie en bouteille là. <rire> et c'est rien de, de frolaté. Merci à nos tipeurs. Le dernier tipeur, c'est évidemment Sébastien Paulet, qui a mis un type plutôt sympathique. L'avant-dernier tipeur, c'était aussi Sébastien Paulet, qui s'est quand même un petit peu lâché. L'avant-avant-dernier, c'était aussi Sébastien Paulet. En fait, l'émission est financée par Sébastien Paulet, simplement. Ensuite, on avait eu C'est moi cool et Macha encore une fois. Et vous avez le nom de tous nos tipeurs ici, encore une fois. Vous n'êtes pas obligé de mettre 10 balles, 20 balles pour mettre 1 euro, ça suffit. Puisque 1 euro, vous êtes 2000 500 à regarder l'émission, ben bah euh, voilà quoi, <rire> ça suffirait. Je dire vous mettrait même 10 centimes, c'était bon. <rire> on ferait la blague. Ouais. Donc vous pouvez aller m'offrir un café, votre nom s'affichera ici et vous soutiendrez un peu l'émission. Merci encore une fois à tous ces cafés. Spécial dédicace également à tous ceux qui mettent des pouces en l'air pour flatter l'algorithme YouTube. Il faut que l'émission, elle soit vue. Bon, c'est pas facile, mais bon, on y arrive. Il faut que l'émission ait des pouces en l'air. Ça veut dire qu'il y a de l'interaction. Même si vous voulez mettre des pouces en bas. Faites-vous plaisir, ça fait plaisir à YouTube. Comme ça, il y a de l'interaction, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, mais s'il y a plus de gens qui aiment que de gens qui aiment pas, c'est-à-dire que la vidéo elle est bien, mettez des pouces en l'air, en bas, en haut, c'est pas grave, tout est bon chez YouTube apparemment. Et un petit commentaire pour faire plaisir, pour dire ah cette émission elle est bien, ah c'est sympathique, ah c'est trop bien, ou juste un commentaire ou euh, je fais le taf ou team euh, du coup. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez en commentaire, c'est pas grave, j'essaie de répondre à quasiment tous les commentaires, ou au moins de vous mettre un petit cœur d'amour. Puisque je fais ça sur les deux chaînes, GLG Review et GLG Vidéo Voilà, bon, j'ai l'impression d'avoir fait... Euh, voilà. Bon c'était un peu long mais plus c'est long il paraît que... Euh, voilà. Bon legeek.tv, mon site où vous retrouvez directement toutes mes vidéos Ma vie, mon œuvre et ma youtubographie Alors il en manque une, là. ah oui il manque celle de Oulanzi Oui bah ce sera pour aujourd'hui, hein. pas non plus euh, pas aux pinces voilà. Bon parlons un peu des news je n'ai euh, pas fait d'article et j'ai pas demandé à Nico de faire d'article sur les nouveaux téléphones Samsung puisque bah, moi ils ne me plaisent pas vraiment ces téléphones-là puis... Encore, il y avait le celui qui souffle comme ça, en je ne sais plus quel nom il a, pas le Flip euh, 3, l'autre, là, euh, voilà, qui a un nom un peu chelou. Celui-là, pas mal, ça te permettait d'avoir un grand, mais on est vraiment sur les téléphones concept, où déjà, on peut pas le mettre sur le support de la moto, <rire> oh, après, à force de l'ouvrir, moi, mon téléphone, je ne sais pas, je l'allume mes 50 000 fois par jour. Donc, si à chaque fois, il faut l'ouvrir fermer, ça va être un peu relou. Puis, en plus, les prix, celui qui me plaisait à peu près bien, là... Bon, c'est quand même 2000 balles pour un téléphone dont on n'est pas trop trop sûr. Bon, les photos, ça a l'air. Le, le form factor, je trouve pas ça génial, génial. Donc, je trouve qu'on est encore sur des téléphones concept qui, je sais pas, moi, je... On a vraiment l'impression que c'est des trucs qu'ils essaient de faire. Ils disent, bon, ben, bah, on va quand même essayer de les vendre pour rentrer un peu de thunes. Mais je les trouve pas ouf. Donc, j'ai dit, non, on ne soutiendra pas les, euh, les Coréens dans l'histoire. Pas d'articles, pas de vidéo et pas de news. Enfin, si, une petite news... Pour dire que c'est de la merde. Non, pour dire, non, pour dire que c'est intéressant, mais je, je kiffe pas. Je kiffe pas le, le truc. Moi, mon téléphone, il faut que je le dire que Là, tout de suite, là il faut l'ouvrir. Après, oui, mais sur le devant, il y a 2000 balles. <rire> Puis, ça rentre pas dans la moto. Je peux même mettre sur le support en moto. Je pourrais même pas me servir GPS sur le support en moto, puisque euh, dans quel sens je le mets, je sais pas. Donc, non, c'était nul. <rire> bon, on parlera également des trois offres de Dreamy. Alors, ça se prononce peut-être Dreamy, si vous voulez, après, c'est pas que Dream, Dreamy, c'est pas grave. Alors, Dreamy, c'est surtout Dreamy Tech. Alors, attention, j'en ai appris des belles chez Dreamy Tech, t'imagines même pas. Bon, Dreamy Tech, apparemment, c'est une grosse, grosse usine en Chine qui fait bah, la marque Dream, bien évidemment, et qui euh, a ainsi recherche et développement. Donc, ils m'ont proposé une news avec trois promotions sur la gamme Dream et tout, euh, j'ai traqué les liens euh, pour euh, de clics puisqu'elle m'a autorisé à le faire donc et euh, ça va vous avez commandé quand même malgré tout Je n'étais pas super convaincu que vous alliez acheter et il y a eu de la vente et tout donc ça fait plaisir et ça supporte dreamy et pourquoi je vous parle de dreamy attends deux fois on va en parler dans l'émission dreamy dreamy tech et tout en train de dire oui les dreamy le Xiaomi g9 c'était un dreamy aussi euh, voilà c'est une bonne une bonne compagnie bon on parlera du live du live Xiaomi, alors, il n'y avait pas de live en français, c'était un, un live en Chine pour les chinois, beaucoup m'ont dit il ah, faudrait faire le live en live tous ensemble, alors on est restés tous ensemble, Le l'intro a duré une heure, une heure, il a blablabla blabla, blablaté, <rire> carrément, pour après nous présenter un Mi Mix 4 dont on sent bien que voilà, on n'avait pas toutes les infos, mais apparemment certains chinois ont déjà réussi à l'avoir et à le tester et tout, bon c'était un peu long. On avait également un Mi Pad 5. Ok. Donc là, c'était aussi un autre produit. Alors, je suis allé où la news Je crois que le bilan. <rire> C'est la bilan. Donc, on avait bien. Ah merde. Bon, bah, je reviens. Bougez pas. Hein. Bon, alors voilà. <rire> bon, bah, je couperai. Hein. <rire> Putain, fais chier. Normalement, je fais les vidéos en one shot. Comme ça, je dis plus qu'aller faire. Et là, je l'ouvre en même temps que vous, là. Des fois, que ça soit une bonne surprise. Genre. Euh... Genre une bonne surprise. Sinon, j'essaie vais essayer de ne couper le.. Je ne vais de pas me couper un doigt en direct. Je vous le fais en live, comme ça.. Euh... Toi tu sais pas ce que c'est. Et en même temps, moi non plus. <rire> J'ai aucune idée de ce que c'est. Euh... Alors. Est-ce que c'est ma montre Non, c'est quoi C'est petit pour être un téléphone. Hein. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. J'attends plein plein de trucs. <rire> je vais me couper un doigt. Euh. Ça vous dérange pas si je fais le truc en live, comme ça, là Là, il y a une... Comme ça, surprise en même temps. C'est quoi Ben bah, oui, parce que vous êtes tous en train de vous dire, c'est quoi Mais je veux... moi non plus, je sais pas ce que c'est. green X5. C'est quoi, ce truc-là Ah, c'est des oreillettes, green Ah ouais Complètement oublié. Ah, oh, ça va, ça, la boîte est stylée. Bon, c'est nul. <rire> on m'attendait. Ah, peut-être c'est le Realme GT ou quoi, tu sais Bon, c'est pas grave, on verra. <rire> bon, alors, ils nous ont présenté... Allez, le Xiaomi Mi Mix 4, bon, il est pas mal, mais bon, encore une fois, je sais pas. Moi, je j'ai pas pour la gamme mix, j'ai pas trouvé ça révolutionnaire. Encore une fois, on avait également le Mi Pad 5. Alors, le Mi Pad 5, Mi Pad 5 Pro, c'est vrai que les prix sont relativement agressifs en Chine. Faudra voir en Europe. Ça permet d'avoir une jolie petite tablette qui ressemble au iPad Pro et qui tourne sous Android et surtout sous MIUI. Les configurations et les trucs sont pas mal. Le Xiaomi Sand, bon, ça c'est quand même, il l'avait annoncé comme haut de, fi haut de gamme, haut de fidélité. Bon, vu le poids du machin, il y a beau avoir un haut-parleur Arman Cardante, c'est un truc à 70 euros. On est loin de, euh, des killers, même chez Google ou chez Apple. Enfin bon, après, peut-être que le son est pas mal et qu'on va se dire que pour 70 euros, on a une bonne enceinte connectée, parce que vous allez payer aussi une partie du connecté là-dedans. Sans plus. On parlera également de l'OLED TV euh, V21, une nouvelle technologie OLED, apparemment. Certainement dérivée de chez LG hein, aussi, vu la grande taille de l'animal. 77 pouces, avec du son et tout ce qui va bien. Et enfin, le One Morphing de Leven, c'était bien évidemment le Xiaomi CyberDog, qui est fabriqué par... Dreamy, Dreamy Tech, <rire> ce qu'elle me l'a dit le lendemain, parce que je lui avais demandé, en fait, je trouvais pas l'heure du live et tout, je lui ai ah, oh, c'est à quelle heure et tout Elle me dit, ah, ben, bah, c'est comme ça, parce qu'elle parle chinois, puis elle parle français, donc. On s'écrivait, puis on est devenu amis, presque. Ce que je m'appelle « my friend ah, ». donc on est « friends et, ». Euh, et le lendemain, elle me dit « Ah, ben, bah, le cyberdog, en fait, c'est fabriqué par nous. C'est fabriqué par Tech Puis encore une fois, Xiaomi ne fabrique rien. Ils vont voir des usines. Alors, 7, il y a un partenariat avec Intel et NVDA. Mais c'est Tech qui a été chargé de la conception et de la production. Puisque euh, NVDA... Propose une partie, Intel propose une autre, Xiaomi nous ils disent nous on va le vendre et Dreamy eux en fait ont fait, ont fait la fabrication, la conception et tout en partenariat avec tout ça donc j'ai demandé, je dis mais euh, vous allez, tu vas m'en envoyer un pour review, elle me fait euh, non parce qu'apparemment ils le fabriquent pour Xiaomi donc ils vont enfin tant que Xiaomi va en demander ils en fabriqueront et ils le disposeront mais ils vont pas le vendre eux sous leur propre marque. Ça veut dire que souvent, comme les robots aspirateurs, des choses comme ça, là, ils l'ont vraiment fabriqué pour eux, ils vont pas le fabriquer sous leur propre marque, en marque blanche, ou sous un autre truc, parce que c'est vraiment un produit concept. Je suis même pas sûr que Xiaomi en vende beaucoup, beaucoup, pour quelques milliardaires qui vont se faire plaisir à acheter un truc à 1500, 1500 balles, qui sert quand même un peu à rien. Je l'ai vu marcher, le chien, il fait pitié, quoi. Je me dis, il vaut mieux acheter un Ibo, voilà. Donc voilà, c'était pour la, la deuxième news Dreamy Tech alors, On entend beaucoup parler On parlera également du Moto G60 Alors il y avait déjà un, alors, G, il y avait déjà un G60 qui sorti en Inde Là il nous propose un G60S Donc la version sport Qui a surtout un Helio G95 C'est un bon processeur le G95 Il n'est pas excessivement cher Donc euh, autant qu'il se fasse plaisir Peut-être déjà 11h11, l'émission avant midi ça va être tendu hein. Bon le Moto <rire> le, euh, Un écran 6,8 pouces Ça c'est bien, ça fait un bel écran Bien évidemment, on a un Helio G95. Bon, au niveau de la configuration, bon, 6 plus 128, 4 caméras, 64 plus 8, plus 5 plus 2, 64 plus 8 dans large, plus 5, plus dans du champ 2. Bon, il est correct, il est surtout 5G, il est surtout pas donné, hein, parce qu'apparemment au Brésil, 419 dollars. Alors comme le, le dit très bien la news d'origine, c'est que au Brésil, il y a énormément de taxes pour les téléphones, donc il pourrait être quand même un peu moins cher euh, dans d'autres pays, bon, sauf en France, puisqu'en France tout est cher. Avec l'impôt et tout. Donc 479 dollars, ça fait 400, entre 400 et 450 euros. Je trouve un petit peu cher par rapport à, aux spécificités, mais encore une fois, bon, ben bah voilà, ils sont là pour gagner du pognon aussi. Bon, on parlera bien évidemment du live hier, du live AliExpress avec euh, sur Oulanzi. Oulanzi, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça ne zoom pas là. Ça zoom plus. Ils ont changé. Euh, Streamlab, Streamlab, évidemment, tu sais, je lance le truc hier, hein, une heure à l'avance, fallait faire un test avec, euh, avec AliExpress pour le live ou Putain, ils ont tout changé, ils ont tout changé, ça marchait plus. Avant, je pouvais envoyer sur deux flux YouTube, un flux Twitter. Maintenant, non, c'est un flux YouTube, un flux. Euh, non, un flux YouTube, un flux AliExpress, un flux Facebook. Je peux pas envoyer sur deux flux euh, YouTube maintenant. « Oh, il faut que je recrée un autre compte et tout !»« Oh, c'était la merde !» Une heure avant, je te raconte pas, c'était la panique. Il n'y avait rien qui marchait. Enfin, si, je pouvais faire soit YouTube, soit AliExpress. Je ne pouvais, euh... pouvais pas faire les deux. Puisque j'étais pas sur le bon compte. Et oh, « voilà, là, il faut que je refasse un truc avec un autre compte et tout !» Enfin, la, la panique générale. Panique générale mais ça a fonctionné. Bon, euh, les produits Oulanzi, euh, bon, je ne sais pas, après, eux, ils étaient contents. Moi je trouve que le live, je l'ai bien préparé. Il était extrêmement dynamique. Je veux dire, pendant une heure, il n'y a pas eu de répit. J'ai même pas eu le temps de boire un coup pour dire, il n'y a vraiment pas eu de répit. C'était dynamique, c'était pas mal. Après, ils en ont vendu, pas vendu. Ce n'est pas mon problème. Je veux dire, moi, je suis payé au live. <rire> voilà. Prochain live, le 18, avec... Ou pas... parce que je dors avec mon, mon mi-band. J'ai pas mis ma montre. Je vais prendre la bleue aujourd'hui. Je vais prendre la Smile bleue parce qu'elle est trop belle. Je vais la mettre à l'heure, déjà. Et, euh, qu -ce que ce je veux dire voilà. Donc, prochain live, ça sera les montres connectées. Non, les montres euh, résistantes. Smael et Smei. S S-K-M-E-I et Smael. S -S S-A-S-M-A-E-L. Euh, le live du... Ça, c'est le live du 18. Le live du 23, normalement, c'est le Realme GT. Mais bon, comme je lui dis, dis, il est où, le tracking mmh il veut euh, le tracking on enfin, live le 23 on est le 13 je repasse le téléphone <rire> c est, c est ça va être compliqué hein euh, et après le prochain live ça sera le 30 donc tous les 7 jours apparemment où il y aura à mon avis ça sera un... ils veulent que je fasse les micro boya et euh, les covers pour le macbook donc il y aura certainement deux en un donc pareil il y a déjà deux micro boya, deux covers je vais tellement utiliser le micro que j'ai acheté j'ai acheté un micro Boya. Euh, regarde, c'est un micro euh, en USB type C. Voilà. Tu mets en USB type C et tu as un micro de l'autre côté. Donc, il euh, faut que je le teste tout, mais apparemment, ça fonctionne bien. Ça fonctionne sur l'Insta euh, l'autre, là. L'Insta l'autre. Ah peut-être ça fonctionne sur l'Insta 360. Ah non, il faut un jack. Je sais pas. Je ferai des tests. Voilà, on fait des tests et puis regardez comment ça marche. Ça, c'est moi, je l'ai acheté avec mon argent. Et celui-là, c'est un Boya. <rire> voilà, que j'utilise régulièrement. Donc, je dis éventuellement, je pourrais mettre mes propres produits. <rire> Quel investissement personnel Je vais utiliser mes propres produits pour faire les lives Bon, un live qui était sympa, ça a duré une heure Ils sont contents, euh, voilà, s'ils sont contents On est contents Et enfin, la grosse news du jour Honor présente enfin Ses nouveaux Honor Magic 3 3 Pro et 3 Pro Plus Voilà. Bon, des téléphones plutôt jolis Avec forcément une plateforme commune Les trois ont un écran incurvé de 6,76 pouces Attends, peut-être que je peux faire moins Ah, pas mal non, non c'est mis plus, couillon. Voilà, si je fais moins, voilà, c'est bien comme ça. Euh, encore, encore, encore une fois. Non, j'ai mis plus encore. Voilà, là, on est bien. Voilà. Donc, les trois téléphones ont une plateforme commune avec un écran de 6,76 pouces. Ok, euh, 1920 1080 donc c'est du 2K. Full HD plus, non 1920 par 1080, ça ferait du 2K. Donc 2772 par 1300, ça fait de. Non, 1920 par 1080, c'est du Full HD. Donc 2700 par. On est presque à du 2K. Hein, voilà. Euh, bon, les écrans sont jolis. La taille me plaît bien, 6,67 pouces. Pour la version de base, un 888. Et pour les versions pro, mais vraiment, un 888. Plus. le euh, La version de base n'a qu'une caméra frontale bien évidemment, et la version Pro a deux caméras frontales, avec un truc 3D pour te scanner trop bien ton visage, déverrouillage, incroyable. Qui... <rire> bon, la gamme se déglise, alors les couleurs, on s'en fout, euh, ils tourneront sous UI5, bon, c'est pas mal, après, là où ça va jouer, ça va être au niveau des caméras, le Magic 3, 50 plus 13 plus 64, pas mal pas mal du tout euh, par contre le magic pro lui défonce tout puisqu'on est sur du euh, 50 plus 13 en ultra large plus deux caméras de 64 là c'est royalissime et la version magic pro plus alors là mise je pense tout le monde d'accord la claque ultime je veux dire... Deux jours, deux jours après Xiaomi. Le Magic 3+, Plus. alors à part le 888+, de la RAM, un écran incroyable, manana, il arrive, caméra principale, 50 millions pixels. Donc la nouvelle euh, de 1 pouce à 1,28, trop bien. Trois capteurs de 64, un 64 ultra large, un 64 monochrome et un 64 avec un zoom optim de 3,5. Purée de patate, c'est exactement, euh, exactement euh, le flagship qu'on pourrait attendre. Là, au moins, t as, t as, comme ça, tu as la même colorimétrie. Vraiment, tu as trois caméras de 64 mégapixels, euh, plus une caméra principale de 50 et tout. C'est oufissime, c'est vraiment bien. Bon, par contre, au niveau des tarifs, c'est vraiment bien aussi. Hein. La version Magic commence à 899 oh euros. <rire> Il y a déjà les prix en euros. La version euh, Magic 3 Pro, euh, 6, euh, 1099. Et le téléphone qui me ferait bien rêver, le Pro Plus, se vend lui, 1499 euros. Mon de Dieu. Mais où on va Mais où on va les enfants là 1500 balles un téléphone, mais non Oui, il y a de la... oui, moi ça, ça me fait rêver, hein, vraiment les caméras et tout. Mais c'est un peu comme les Samsung. À part euh, en France, moi je suis qui Il y a qui qui l'a eu Il y a Jojol et euh, notech À part eux qu'on dû les recevoir et qu'on dû vous dire que c'était génial parce qu'ils nous louaient gratos. Je veux dire, les trucs sont hors de prix. Tu peux pas mettre 1500 euros, celui-là il est vraiment bien mais... Ça reste un Honor, hein. c'est pas non plus, euh... voilà quoi, c'est pas un Huawei, <rire> c'est pas un pour design, je sais pas. Est-ce que vous metteriez autant d'argent dans un téléphone Honor Pff, 900 balles, 1000 balles, enfin bon voilà, je veux dire, bon moi j'ai envie de un truc qui fasse de la photo de ouf, mais pas de mettre autant pour faire des photos Instagram et blog croissant, pas déconner non plus. Voilà. Donc euh, oui, mais non. Bon, on parle des news à venir. Il y aura donc le nouveau robot aspirateur, il s'appelle le Trouver Power 12. Oui, Trouver, c'est le nom de la marque qu'ils ont trouvé les Chinois. C'est le cas de le dire. Trou... Les Chinois ont trouvé la marque Trouvé. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme nom hum, Alors, il dit, on va trouver... Euh... En anglais, found Found, non, c'est pas terrible. En chinois, wa yao Je veux, genre, wa c'est nul. En français, trouvé, Oh, trouvé, Oh, trouvé, c'est trop cool Trouvé Power 12, voilà. Un robot aspirateur en forme de... Alors, j'ai mis les photos sur... Un... Sur euh, Line, sur le, mon, le groupe Line, pour l'instant, et je le mettrai sûrement sur. Un... Ah non, je l'ai mis sur Instagram aussi, avec un espèce, on dirait un espèce de bio-laser machin de l'espace. Tu peux mettre le, la buse dessus, on a l'impression que ça fait un viseur laser et tout. Et bien évidemment, ce nouvel aspirateur trouvé Power12 fait partie de l'écosystème Xiaomi, conçu et réalisé par Yupin Lab, parce que Yupin ont un laboratoire, maintenant apparemment top secret euh, dans la montagne euh, au creux d'un volcan. Donc ils ont le Yupin Lab, ils ont dessiné, conçu ça Donc ils ont fait une nouvelle marque, un nouveau produit qui est quand même pas mal Et puis ils se sont dit par qui on va le faire fabriquer Par qui on va le faire fabriquer Et ils l'ont fait fabriquer par Yupin Lab <rire> Excusez-moi Ils l'ont fait fabriquer Non, ils l'ont fait... Non, je dis n'importe quoi Ils l'ont fait fabriquer par Dreamtech, bien évidemment Donc c'est Dreamtech qui va fabriquer ce nouveau aspirateur pour Yupin Lab De la marque dans l'écosystème Xiaomi c'est compliqué, mais l'aspirateur, il est vraiment bien. La vidéo tombera dimanche parce qu'il y a un prix de ouf. Mais vraiment un prix de ouf, il lance une marque, il lance un produit, il y a un prix de ouf, livraison depuis l'Allemagne en plus, trop fait, trop fait depuis l'Allemagne, voilà. il y aura un prix de fou, il y aura un code promo pour les 30 premiers, les euh, tipeurs normalement recevront la vidéo mh, samedi, et normalement elle sera en ligne dimanche, parce qu'il y a un embargo, donc je ne sais pas si je peux envoyer la vidéo avant tout le monde. Il y aura la console rétro gaming, voilà, que j'ai fait, Alors, Il y avait juste... à la fin il me dit la vidéo bien, mais il y a juste au début et à la fin le son qui sature un peu. Comment ça Et en fait non, j'avais mis un espèce de son rétro. <rire> j'avais trouvé sur Final Cut un son rétro. Et je dis à Nico, je dis ah, ça serait bien, t'en places un petit peu, ça fait un peu rétro, rétro gaming, c'est pas mal. Donc c'est simplement un son un peu rétro. Un... Un peu vieille radio, voilà, donc c'est pas saturé La console tombera certainement la semaine prochaine Je devrais avoir également la Teclas M40 Pro Mais quand même, mais pas la pression, euh, je la ferai quand j'ai envie Le Infinix Note 8, il est là, euh, j'ai déballé, c'est pas ouf hein, Donc euh, bon, pour l'instant, c'est pas de là à changer ma vie Donc je le ferai euh, peut-être la semaine prochaine, on verra aussi, ou la semaine d'après Pas d'urgence Et l'arc, pour le l'arc 150, j'ai plus de nouvelles, la meuf ne répond pas, elle a complètement disparu Peut-être qu'elle s'est fait virer. À mon avis, je pense qu'elle s'est fait virer et qu'ils euh, m'ont envoyé le truc et que... Pas de nouvelles. J'ai reçu également une montre... Euh... C'est la montre qu'on n'attendait plus, là. Donc, j'ai dit... Elle est où Je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas. J'attendais une montre de... Que je vous dis, la meuf, elle voulait... mot. La mémo, truc... Euh, elle voulait pas... Ils voulaient m'envoyer un contrat avec des conditions, c'était chelou et tout. Je sais pas ce que j'allais faire. de ces... Voilà, donc je me suis dit, bon, j'ai laissé tomber. Ils m'ont quand même envoyé la montre. Voilà, donc Rebu doit tomber le 23. Enfin bon, après, tant que pour l'instant il n'y a rien de décidé, tout va bien. J'ai eu confirmation, ça y est, ma petite cerise de Ulefone est revenue de me congé maternité. Donc elle m'a réécrit, parce que j'avais écrit au patron, parce que j'ai son QQ, on s'est rencontré. Et je dis, mais il a pas moyen d'avoir le téléphone là quand Lina elle était là, j'avais tous les téléphones, c'était trop bien. Et là, elle est revenue de vacances. Et elle m'a écrit elle a dit, ah, on a eu le phone power armor 13 en promotion en ce moment vous le voulez vas-y fais péter parce qu'après ils ont pas mal de téléphones ils ont des nouveaux 5G et tout donc voilà, si on reprend un peu le rythme avec elle on pourrait ravoir du téléphone Ulefone Power Armor voilà ou au, au moins des Ulephones. et cet après-midi je vais faire le le Cubo Max 3 alors c'est la vidéo de promotion pour le lancement j'ai pas encore le téléphone la vidéo tombera le 16 apparemment oui c'est ça le 16 et c'est un téléphone qui fera 6,90 pouces ah, de moi, ça m'intéresse. 6,90 pouces de la marque Cubo, ça peut être pas mal. S'il est un peu mieux que le Infinix, Infinix, euh, vous le verrez, jamais. X. <rire> voilà. Bon, allez, films et séries télé, bien évidemment, disponible depuis mercredi sur Disney Channel. What If Saison 1, épisode 1, bien évidemment, Alors, euh, dans le, les univers parallèles, les autres dimensions, et si quelque chose avait changé, comment ça serait passé Et c'était pas Captain America qui était rentré dans la capsule parce qu'il euh, s'était passé quelque chose et que c'était euh, plutôt Miss Carter qui était rentré dedans et ça le serait devenu badass. Alors ça permet encore une fois de faire ces nouveaux films féministes où aujourd'hui bah, tous les super-héros doivent être des meufs, hein voilà, c'est comme ça... Et après, c'est des meufs, et après, c'est des meufs afro-américaines. Les asiatiques, pas trop, hein. ça n'a pas trop encore pris, mais voilà. Faut, il faut que ça soit comme ça, donc euh, elle rentre dans le truc, elle retient, il a badass. Lui, il est tout maigre, Captain America, oh, C'est l'histoire d'amour où lui, il fait 20 kilos, et elle, elle est super badass. Bon, premier épisode d'une demi-heure, c'était pas mal. C'est pas trop mon kiff. C'est pas trop trop mon kiff. Oh, déjà, euh, côté meuf et tout, c'est c'est euh, meuf et cartoon en même temps, parce que c'est irréaliste c'est comme Dragon Ball, quoi. Tu tapes, tu tapes dans le mur, ça fait un trou, elle retombe, fait... ah, ah, ah, c'est genre... <rire> voilà, bon, c'est un peu... Voilà, c'est un peu cartoon. J'ai pas trouvé ça de ouf, mais bon, je regarderai. Voilà, ça dure une demi-heure, ça se passe le... Le mercredi, ça permet de, de poser un peu le nouvel environnement Marvel et nouvelle histoire et tout. Donc euh, voilà, Après, c'est pas trop ma cam, enfin bon, pourquoi pas. J'ai commencé également à regarder The Suicide Squad, qui est disponible maintenant depuis sur Internet en Blu-ray, bien évidemment. En VOST, parce que je trouve qu'avec les voix d'origine, c'est pas plus mal. Bon, euh, j'avais vraiment l'impression de regarder The Expendable, là, avec... Euh avec Stallone et tous les, les old school, où c'était The Expendable, en fait, tu te dis, les mecs sont has-been, c'est simplement un film gros budget avec des stars, un film de série B, euh, gros budget avec plein de stars, c'est-à-dire que les histoires, c'est rocambolesque, ils vont attaquer les trucs, il se passe toujours des trucs, il y a un peu des trucs rigolos, mais c'est des superstars, et c'est le but, et c'est assumé, voilà. Là le problème avec Suicide 4 c'est qu'on a exactement la même chose, c'est-à-dire c'est complètement loufoque, oui on a des têtes d'affiches et il euh, y a plein de petites histoires qui s'enchaînent, ah il faut qu'on aille trouver le méchant, ah on va là, ah on truc, Nanana. Alors, en plus il n'y a, a pas l'étoile de mer, il y, y avait le, la pieuvre aussi, là c'est l'étoile de mer. Euh, c'est le genre de film où tu te dis, tu sais j'ai regardé, je sais pas une demi-heure, trois quarts d'heure je crois, ils en sont quand ils vont essayer de la sauver, qu'en fait elle s'est sauvée elle-même. <coughs> Je spoil, hein, désolé, j'ai trouvé, le, on m'a envoyé le mot, c'est spoil, c'est pas un teaser, c'est spoilé. Euh, j'ai regardé une demi-heure, je me suis dit, oh, bon, c'est, ouais, je regarderai plus tard. Donc, j'ai un peu comme Fast and Furious, j'ai mis pause, je dis, je regarderai plus tard. Donc, en fait, quand tu commences à regarder un film, que tu es dedans et que tu te dis, oh, je regarderai la fin plus tard, c'est que le film, il est pas bon, en fait, hein, c'est que ça correspond pas à ce que tu veux, et que, euh, voilà, un peu comme Fast and Furious, c'est ce oh, je regarderai plus tard. Je veux dire, un film, quand tu es dedans, genre Matrix T'étais dedans, t'étais dedans, tu dis pas, oh, « Ah, ben, je vais regarder le, le reste plus tard !» Ou tu dis, vraiment, là, il faut que je dorme, je regarderai le reste demain, mais, mais sinon, tu dis, tu regardes tout, quoi, tu peux pas t'en aller. Là, c'est pour ça que j'ai pas trouvé ça génial, génial, mais bon, enfin, bon, après, il euh, y a du budget, c'est du Marvel, faut... non, c'est du DC Comics. Je sais pas, mais pas, pas ma cam. Là où j'ai plus kiffé, tu vois, c'est en regardant « Flake L'histoire d'un allemand, bien sûr, allemand, qui envoie pas les, il envoie pas les Power 12, qui avait décidé dans les années euh, où Internet commençait, euh, 2004, 2005, je crois, de faire un site web pour vendre de la drogue et tout. Et là où tu te dis, ouais, alors en fait, il a fait un truc, non, même pas sur le dark web. Tu sais, en Empire, oui, il a fait un truc sur le dark web et tout. Il connaissait apparemment, mais non, il a fait un site en, en .cc, euh, il était sur Google. Très bien. Et les mecs pouvaient acheter de la drogue en Allemagne et il la livrait par, par DHL ou par la Poste directement en Allemagne et euh, pris par le succès enfin, après euh, c'était euh, à un moment je sais pas, il avait je sais pas il faisait 400 500 commandes par jour ce qui est, ce qui est énorme enfin, moi je vois nous on était en Chine euh, quand on envoyait les téléphones et les accessoires euh, on envoyait euh, je sais pas 20 30 commandes par jour ce qui est a déjà un, un beau rythme tu vois et 20-30 commandes par jour, ça il fallait vraiment. Il y avait un mec au paquet qui faisait que ça. Il y avait ma femme qui faisait les, les étiquettes et les bordereaux. Il y avait le transporteur. Et, euh, et moi je m'occupais après de la partie logistique du service client. Et en plus, pendant un moment, on avait deux Français qui allaient faire les achats et qui géraient les autres sites. Enfin, tu sais, c'était une usine à gaz, quoi, déjà. Et le mec, il était tout seul. <rire> il était tout seul. C'était un truc de fou. Il y c'est vraiment ces journées. Ça devait être un truc de dingue. Et puis bon, bah, voilà, après, bah, non, il se fait choper. Il y a un petit rebondissement à la fin. C'est sympa. C'est un reportage. Alors, ça rappelle Cell Drug Internet, la série, mais je pense qu'ils se sont basés par rapport à lui. Euh, c'est C'est intéressant. Euh, c'est un reportage, on voit l'histoire, on voit comment il a fait, on voit que voilà, comme, les points les trucs qu'il a fait bien, les trucs qu'il a mal fait et tout, euh, le côté il est tout seul, il fait tout et tout, c'est intéressant, voilà, je, je me suis un peu transposé à son histoire, je suis pas vendeur de drogue, mais voilà, le fait, mec tout seul, qui fait plein de trucs et euh, voilà, qui se démerde. Après, bon, là, le problème, c'était les produits étaient un peu licites, mais oh, vous allez voir. Après, ils ont reconstruit sa chambre pour faire un studio et tout. Enfin, c'était vachement bien. Hein, vous allez voir la quantité de drogue et tout. C'était super intéressant. Vraiment, disponible en français et tout. Euh... Alors, mettez bien français sous-titré français parce que des fois, ils parlent en allemand et euh, ils ont oublié de traduire. Donc, le fait de mettre en sous-titre français, ça permet de savoir un peu. Même si vous allez vite vous rendre compte que entre comment ils parlent et les sous-titres français, c'est pas la même histoire. <rire> des fois c'est pas la même histoire tu dis mais s'il a pas dit ça en français ou alors il a dit ça ils ont traduit en sous titres mais le mec en envoie il a fait autre chose enfin des fois c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes histoires donc tu dis bon mais c'est pas grave. mais c'était pas mal c'était euh, assez intéressant et euh, et ça a fait ma soirée voilà par exemple Allez, on finira avec ma série préférée. Bien évidemment, pas de pitié pour les croissants en Thaïlande. Je vais dans les bakery, les boulangeries. Et je vais acheter des croissants et je les goûte. Et on teste. Là, on était sur la dernière série. Donc, euh... Ça, c'était euh, Zurich, euh, Zurich Bread. Voilà. Après, à côté, il y avait... Euh, le, la baguette, voilà, où j'avais acheté donc du coup les deux croissants, et après je les ai mangés à la maison. Les vues sont pas mal, hein euh, regardez, on fait 200, entre 200 et 300 vues, en fait, par émission. C'est pas vilain, c'est pas vilain, la série vous plaît bien, c'est léger, c'est facile à faire, euh, voilà, on fait des vidéos, alors je sais pas... Mais c'est ah, le nombre de likes, hein, c'est pas le nombre de vues. D'accord, ils ont enlevé le nombre de vues. Bon, bah écoute, pas, pourquoi pas. Euh, voilà, ça marche bien. Euh, il ne reste que deux d'avance. Donc, il reste aujourd'hui, vendredi et samedi. J'en ai plus. Donc, peut-être que cet après-midi, je vais aller m'acheter des croissants. Je vais aller dans un truc là. acheter des croissants pour avoir deux épisodes. Un coup, je vais. Un coup, j'en ai j'ai envie de croissants. Ça fait longtemps que je n'ai en pas envie de croissants. J'ai acheté un nouveau t-shirt. Il y en a qu'on vu sur Instagram. C'est euh, 100 bahts. 2,70 euros. C'est un white, white off, je crois. Voilà. Et j'ai acheté un autre, un, un Louis, euh, Louis Piton. <rire> Avec un Mickey et tout Sans ma pièces, J'ai reçu une Alors il est un peu, euh, il est un peu serré Alors, heureusement ça va que je suis en train d'essayer de perdre un peu de poids Mais ça euh, comme il est une taille euh, limite euh, Il suffit que tu aies un peu de gras Et ça peut vite partir en, en chuchette Voilà Et ça sera tout pour aujourd'hui Voilà. Bon ça a duré 30 minutes plus le moment de FedEx Que je vais couper bien évidemment Voilà ça sera tout pour ce petit JT du geek du ventre-ti Voilà, maintenant, repos, jusqu'à mardi, euh, plus de live, plus de rien, je fais une petite vidéo cet après-midi, ça suffira pour le cubo présentation, parce que là, c'était un peu dur, hein, ce mois-ci, mais bon... On n'a rien sans rien. Merci encore une fois à tous ceux qui vont qui m'ont offert un café peut-être ceux qui vont dire « Ah, ça serait bien qu'on ait un live une fois par semaine, ça détendrait, permettrait d'avoir un truc nouveau, frais, trop bien. » Voilà. Merci à tous ceux qui vont quand même mettre un petit pouce en l'air pour soutenir l'émission. Ça fait extrêmement plaisir. Un petit commentaire, bah, parce que pour flatter un petit peu l'algorithme YouTube. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi sur cette chaîne-là et sur l'autre chaîne, sur GLG Review. On va avoir plein de... Plein de... J'ai plein de trucs prévus, là Wow, le planning, planning de psychopathes qu'on a là. Oh, le mois d'août. Heureusement qu'on est confiné ici. Hein, comme ça, j'ai pas de remords à vouloir partir en vacances. Allez, merci de passer de me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi forcément je vous kiffe. Merci d'être passé. À mardi. Bye bye.